Avec ta tête de blasé là, welcome les... <rire> ok, welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Cam, la moi. plus grande fan de l'homme de la terre. Regarde, oh, as fait pas de gueule. <rire> C'est grave, j'écoute aussi <rire> <C 'est rire> Bob. C'est <rire> que j'ai <rire> <j> en Elle <rire> est youtubeuse, sa chaîne en barre d'infos. Ouais. Et on va vous faire une réaction, genre là vraiment Cam elle dort chez moi juste pour qu'on fasse une vidéo réaction. C'est dans 3 minutes que l'album est J'ai trop peur qu'on aime pas. C'est possible qu'on n'aime pas au premier abord. On aimera sans doute après. Mais de toute façon, elle a pris six places de concert. Donc Et elle va est être obligée d'aimer. Elle n'a pas le choix. Bah oui, j'ai pas le choix d'aimer en fait. Mais euh, voilà, vous nous insultez pas en commentaire si. Vous... Mais en vrai on adore l'homme pâle. Antoine. Ici j'ai l'air à deux tenses, mais c'est parce que euh, je suis fatiguée. Hier on allait en boîte à cause de Cam. Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons dans le mauvais zone. Oh j'adore Bien, ouais. Je suis divisative. En mode, j'aime bien, mais c'est un peu. Plus pas la même Je me vois bien marcher dans Paris avec ça. ma tête. Tu me trouves étrange et le bien. Putain, c'est trop fait. bien en vrai. Attends, verdict de la première. On, On met des notes sur 10. Vas-y. Première église. Première écoute 7. Parce que je sais que je les va le dans la tête oui, moi aussi. Et je sais que je vais l'apprécier, ouais. mais juste genre je suis pas en mode euh, Ouais pareil, euh, 7. On est sur la même longueur ouais. de On ouais. dirait un peu genre juste sur l'écriture. Après ah, ouais, c'est pas méchant, mais on en dirait tu sais il a pris plein de genre ses, ses écrits et il les a juste mis à la suite. Ah mais il, ah, il, fait, il fait tout le temps ça, ouais. Sa grand-mère la pu j'ai rêvé que j'étais quelqu'un de premier degré de de journée. Tout le monde. Même en stage, même après, peu importe quel corps, je trouverai le moyen de remplir. De la merde. Bien sûr que je ne suis pas. En live, elle va être dans. En concert, elle va être fun. Bah écoutez comme ça, je sais pas si je l'écouterai souvent. Ouais. C'est un peu rose. Ok, alors Cam n'aime pas du tout ça. Non, ça va. Non, en concert, elle va être fun. Putain mais je Mais comme ça, studio, ouais. Non, mais moi je pensais que ça serait plus. Euh, ça ferait plus penser à genre 1000 degrés, vu qu'elle s'appelle 50 degrés. <rire> après, peut-être qu'il y a une analyse dedans à faire, genre en mode tu sais, une réponse. Oui, bah oui, et après, là, encore une fois, c'est première réponse. Oui. Euh, D'ailleurs, si vous avez des théories ou des années En, en vrai, là, sur 10, je mets 3, 2, 3 2. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Moi je sais pas, parce que je pense que comme t'étais pas dedans, j'ai ouais. pas été dedans non plus. Ça se trouve, je l'ai appliqué. En plus, les gars, vraiment, ça me souffle. Je suis tellement fatiguée que genre, j'arrive pas à. Mais donc, t'as mis combien Ah, je sais pas. 6. Non, non, non parce que l'autre, j'ai mis 7, donc 5. Ça se trouve, ça devient ma préférée. Oui moi aussi euh, en vrai, je sais pas. Elle m'a menti pour me protéger, je suis un glouton, j'ai tout mangé. Oh ça y est, ça fait de moi, je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi, j'aime bien, elle me voit qu'une petite. petite. J'aime, c'est parce que c'est une première écoute C'est une première écoute C'est j'ai 6 place pas. comme ça, je suis obligée d'aimer Mais tu vas aimer, de toute façon, il en fait des genre Là, c'est ta première écoute, t'es trop attachée aux anciens sons Faut savoir, je m'appelle Slumball sur Spotify Et j'écoute que ça en fait Genre même, si, là tu vois, si je vais dans mes stats Spotify Mais, mais des ouais, chaussures, ouais, tu vois, c'est que Slumpal Mais j'écoute ouais. rien d'autre J'aime trop ces sons parce qu'il y a tout le temps des différences de mélodies Au sein d'une même musique Et c'est redondant Je reste sur le métier, c'est redondant 6 ah ouais Moi c'est aussi hein. Ah, c'est sûr Je pense que je vais l'apprécier. Oui père, mais moi aussi je, je, je vais apprécier. On fera un update genre sur TikTok ou un truc comme ça genre dans 6 ouais. mois tu vois, au moment du concert en mars. Ah non mais, non, mais je sais que je vais bien aimer, je vais quand même les écouter tous les jours mais... <rire> mais juste genre 10 fois et pas 20 fois, <rire> voilà. <rire> non je mets 6. C'est l'amour de ma vie, mais, je... mais c'est pas ma seule vie, mais je, je t'aime comme un espion. Y'a y pas, pas de problème. problème. La solution, Oh, tout est fou, tu mets le déni, un goût de koya. C'est là, Hazardé, si je même pas ce <t 'en> que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée, le cœur est calé, mais remisons quand même encore un peu. Celle-là, en vrai, comme je la connaissais, j'avais donné mon concert, je mets 8. Ouais, 8. Parce que là, je sais qu'elle va me montrer dans la tête. Mais en ouais. fait, le truc, c'est que s'il parle pas de sa vie, dans ouais. ces cas-là, pourquoi la fiction, elle n'est pas plus poussée genre Je genre, sais pas, que... Frère. Oui, je vois ce que, que tu as avec les loups et tout, genre... Et, le soleil brille dans le ciel. Et puis, un oiseau chiant jusqu'au soir. Je suis connu pour me de faire baiser par tout le monde. Et je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir ce qu'il nous a fait écouter ça 45 fois au concert, j'en pouvais plus. J'étais en mode, je vais faire. Ah faire ça. J'adore la euh. Le soleil brille dans le ciel. Moi ouais, j'aime bien. Les de il se lâche pas assez. J'ai l'impression que c'est moins genre profond. En mode, tu oui, sais de oui. oui. pas des sujets. qui... Oui. Après, on oui, se oui, lâche. Mais tu oui. sais, genre quand il parle du quand il parle de ouais, ça même fait même sur le sol, frère. De... Ouais, je veux qu'on trouve des gens qui sont puissants, t'as pris des gens chansons... qui ouais, sont. En théorie. Mais non, mais enfin. Même si. Non, mais je peux me permettre de critiquer, je lui ai donné tout l'argent de sa tournée et j'ai acheté 6 places. <rire> euh, euh, pff, moi je dirais 7. c'est une deux, Non, 6. Moi je mets 4. Ah en mais fait, t'as l'ambiance. Moi je mets 4. Ah ouais. Dans le noir, ils pourront pas se voir. Et trop trop trop trop. Trop. pour moi, ça change rien vu que j'ai un visé. Il manque les moments où il s'emballe un peu. Ouais. Enfin, je me répète, hein, mais putain, toi, la nuage. Je de rap, en fait, ça me reste. Ouais. Parce que tu vois, dans Janine et tout, c'était quand même déjà grave éloigné du rap, mais il y avait quand même grave des parties un peu plus rap, tu vois. Que là, plus du tout. Non, pas gros, pas compris l'intérêt. Mais franchement, le. le... Non, vraiment, moi, je ouais, m'en fous, deux. Ouais. Bah ouais, deux. Enfin, c'est pas que, que j'aime pas, tu vois, je vais l'écouter, j'adore sa voix et tout, mais pourquoi Ah ah Ah, s'il vous plaît, dites-moi que c'est plus acoustique. Ah, oh, s'il vous plaît, ah, ça y est, je on a entendu la première note. Ah, je repasse toutes mes attentions, celle de la Pauline. Allez. <médicataire> Maladie moderne, ouais. je soupire jusqu'à mon dernier. Ça va, je vais me Je vous un je viens. Je vous entends, tout vous Lâche les beaux, en Lâche les beaux. Je bosse sur un seul là. Maladie moderne. Je soupire jusqu'à mon oui C'est l'enfer. La machine marche à l'envers. J'ai envie de pleurer parce que ça partait si bien. Et je pensais elle, vraiment, ouais. là j'ai cru. J'ai cru qu'elle allait me faire un deuxième couplet. Un, de un peu comme trop beau, tu vois. Trop beau, ça part. Mais c'est lent et tout. Et il lâche, il lâche les beaux, deuxième couplet, tu vois. Là, non, c'est retentant Je suis désolée. Hein, mais... Mais elle est, moi, c'est une de mes préférées pour l'instant. Oui, non, mais one second j'aime bien. J'aime bien. Juste à... ah mais ouais, il me manque fait. un truc, il manque des pistes tu vois genre. leur rancune, j'ai tout combiné. Faut être consacré, faut pour me dire Relax. Personne ne le comprendra personne. Je suis le mauvais ordre en personne. Je me sens moi-même comme personne. Et suis qu'on est fait pour s'aimer. Bah tiens en vrai, euh, moi j'aime bien. Ah ouais, moi dès la première écoute j'ai kiffé tu vois bah, j'avais bien aimé ouais. mais je me manquais quelque chose parce que ça faisait six mois que j'avais pas écouté L'Ampal et j'attendais tellement son avion ouais. pour pouvoir euh, être capable mais de Mais tiens quand même je me dis disais. Qu'est-ce qu'il vous demande Oh il a eu de partir après, j'ai eu un orgasme. Oh. Euh, euh, refrain zéro. Mais pour les couplets où il y a un peu de rap, ça m'a fait vraiment du bien au moral, donc je mets 5 6, 5, 5, 5, 5, 5 Non mais meuf c'est pas une chance, que ça c'est la chance Il réfléchit et ah il ouais. que essaie d'aller en dans contact avec les autres, mais il sentent que chez lui c'est pas naturel tu vois J'adore l'écouter pareil par contre Je trouve qu'il est trop intéressant à écouter Mais il remet un peu trop tu vois ouais. Je l'ai tellement regardé, je sais pas, pas, pas que que comment un un un un un il YouTube un un son... fait, ouais, mais il se fait, Pourquoi il se fait, il se fait, il il se fait, pas il il se fait, il se fait, il il se fait, il il il décrit le euh... Instruments, moi, les instruments, je m'en bats les couilles. Genre, c'est lui, c'est son rap que j'aime, c'est ouais. pas les instruments. Genre, enfin. Ouais. Dans ce cas-là, monteur de musique, il est son image. Il une chorale, frère. Il tourne en 6 e Mais non, moi, on l'adore. C'est un peu comme. Euh... notre frère. Notre ami qu'on bouillit un petit peu. Mais a notre cousin chiant. <rire> ouais, franchement, les gars, je sais pas si c'est parce qu'il est 1h du mat et qu'on commence à fatiguer. Mais non aussi, la merde, mais... Non trois. Trois Non 3 3 4 Non, 3, trois. 3. Trois, trois. Noir, je vais prendre une vague noire dans un appart, que je suis. Ce nouveau monde est trop dangereux pour les mains appart que je suis. Quand ta vie devient leur vision, ma cause envie que pour toi même la avant volatilité. Moi je l'aime bien, en vrai je dirais 8. Oh, Parce que je l'ai écouté pour ouais, une fois, ouais. Ouais. La première fois que je l'ai écouté, j'étais en mode. En fait, je l'aimais bien, mais genre j'étais un peu en Ah peu ouais bon. Moi j'étais hyper sceptique, ouais. Sceptique, bah, après je maintenant. C'est la seule de l'impact que je Moi je l'aime souvent. Et maintenant, genre de la merde. Tu veux manifester sur cet album comme le ressent, Ça, ça l'a Et je veux qu'il le ressente. Je du colère, Avec. colère. J'aurais du colère. colère. Ma terre s'arrêtera bientôt <coughs> Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Tout est oh. Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Mon dieu qu'elle me manque Tout Il me manque un peu d'un bridge Ouais, celle-là je l'aime bien, celle-là je l'aime bien, je dirais 8. Après en vrai maintenant, quand 7. je repars à genre, euh, des chansons que j'aime trop, genre Evidemment, voilà, c'est ça quand Ne me ramène pas, pas. franchement c'est des chansons où genre, quand je les ai découvertes les sens. premières fois, genre oh, J'ai beaucoup d'attentes. là, je là crois, on manifeste Là j'ai quoi là, C'est la seule qui parle de Sa apparemment, ah, je pense que c'est ce qu'il a dit La ah. confiance à mes doutes ou pris, j'ai tout vu, j'ai tout oublié je suis un homme Ouais, dans un bar, chant des chansons que j'aime pas je le fais en cœur avec des gens que j'aime pas Encore une fois je reste sur ma fin. J'y croyais là en plus Ouais vraiment Sur aveugle et prétentieux Vraiment quoi je me suis fait tout seul Allez, allez, allez. Je mets 8 parce que j'ai eu l'impression de le retrouver bah, bah, neuf. Bah, En fait j'ai kiffé mais il m'a quand même manqué En fait là, tu vois je, la, je, la, je me reviens l'écouter genre avec mes petites leds genre on attend, Oui, tu sais. non mais j'ai vraiment que besoin ma et je me rends compte juste que j'aime les musiques où il parle de lui, je suis oui. je, je me doute qu'il doit y avoir une part de génie derrière parce que pour moi ce mec est hyper intelligent Et il y a forcément une explication à chaque parole, il y a forcément ouais. une explication derrière l'album, derrière la coupe Je sais il y a des explications pour tout tu vois, et en effet c'était hyper je intéressant à décortiquer Juste dans la puissance des chansons c'était pas là, je suis désolée, ça n'a pas meet my expectations genre Tu vois je rabote Ouais. Mais quand je pense à Bécane par exemple, quand Genre tu d'un coup ça part et. Wow, enfin, moi Bécane, je crois au total j'ai dû l'écouter mille fois, genre vraiment je l'écoute dix fois par jour. Et pourtant, à chaque fois au passage là où il s'emballe, ça me prend les tripes quoi, genre ouais. tu vois ce que je veux dire je vois, je vois. Après, c'est hyper différent. Et je sais que Janine avait quand même été grave. Euh... Ouais. Enfin, Janine, il y a plein de gens qui, qui disent que la tout le Tu vois, là, là, tu tout, monde vois. Dit, tout le monde dit que Ikki était crescendo et genre qu'ils se reconnaissent dehors. Bah, moi c'est la seule où genre je me suis reconnue. Mm. Mais parce que ça parle de genre euh, tromperie, de, de rupture et tout, ça a parlé aux gens tu vois. Mais en vrai fait, n'hésitez pas à nous dire euh, vos avis même si euh, vous êtes pas d'accord. Notez les que... chansons avec nous, ouais, genre, mettez des ouais, notes à chaque Pour moi il a mal géré la promo aussi. Hein. Ouais, parce qu'il a bien géré mais tu sais genre, encore une fois je reviens sur Relsam parce que vraiment c'est ma vidéo où j'avais fait le plus d'analyses et tout. Il a sorti son docu avant. Ce qui fait que ça a préparé les gens... Mais là, c'était pas sur sa vie, Pauline. Oui, que... mais Aurelson, ouais. il parlait aussi de ouf, de genre le monde actuel, des problèmes de société et tout. Oui, mais même là, j'ai pas forcément l'impression qu'il parle du monde. Il est vraiment il est parti dans un... En... Mais t'as as entendu ce qu'il disait Il a juste pris en fiction un mec qui n'est pas lui. Je vois, mais il parle pas, il y a même pas de chanson sur la société et tout, vraiment, ouais. je trouve. Donc... Voilà. Oui. Bref, on va clôturer. On est désolé. Euh, j'ai pas aimé. En vrai, on est plus désolé pour nous que pour vous. Parce que franchement, si vous avez kiffé, tant Mais non, mais je pense que je vais quand même aimer. Encore une fois, c'est ouais. pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je m'attendais à plus. Ok, ouais. voilà. Et pour, je trouve, belle phrase de conclusion, c'est que pour moi, il n'a pas lâché les veaux dans cet album. <rire> voilà, je comprends vraiment ça. Mais si désolé, vous avez aimé, ai... c'est peut-être justement que ça va plaire à un autre public. Oui, et c'est Non, oui, je pense que ça plaira à un autre public. Un public différent qui va toucher un public différent avec ça. Donc c'est toi aussi, Antoine, je suis contente pour toi. Go get that disque d'or, disque de platine Au moins il n'a ouais. pas fait exactement la même chose pour faire du commercial donc C'est vrai On espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas envie de nous baffer Mais arrête d'avoir peur des gens comme ça Je n'ai pas peur des gens, c'est juste que je connais les commentaires Mais on fout, bah qui râle alors Moi je m'en fous en attendant, je lui donne plein d'argent donc je de critiquer <rire> Voilà, c'est <rire> tout Et bon. c'est moi qui fais tous ces streams Vraiment, je te vends. Meuf, je te jure, à la fin, là, Spotify, rap, à la fin de l'année, je vais être dans les 0,0001% d'auditeurs de l'Opal. J'écoute que ça, j'écoute 3 heures de ma journée, c'est moi qui écoute l'Opal, genre vraiment. On ouais. espère que ça vous aura plu. On fait des gros bisous, on va aller dormir parce que je suis tellement fatiguée. T'as pas un biscuit?